Vous avez développé le super pouvoir et là, ça m'intéresse vraiment. De quoi s'agit-il, Sarah? Alors, le super pouvoir, c'est. Bonjour et bienvenue sur Z zone Télé, la chaîne Télé Santé forme, Bien-être, mais surtout Médecine douce sur laquelle c'est officiel. Vous êtes définitivement bien et ça, vous le savez. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille Sarah Cabero. Sarah, qui est sophrologue et pérenniste, auteur et formatrice, elle a inventé, tenez-vous bien, le super pouvoir et nous allons en parler. Bonjour Sarah Cabero. Bonjour Michel et Mathes. Sarah, euh, parlez-nous de votre enfance plutôt difficile. Oui, parce qu'en fait, c'est tout à fait lié avec le travail que je fais actuellement. Um, J'ai vécu avec... Euh, déjà, en fait, pour commencer depuis le début, quand j'étais à l'école, je me sentais toujours différente des autres. Je ne comprenais pas pourquoi certains enfants étaient super méchants avec d'autres. Pourquoi ma meilleure amie avait du surpoids, il y avait toujours des garçons qui se moquaient... Les... Je ne comprenais pas um, cette dynamique et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient comme ça. Et j'ai grandi, j'ai vécu avec une maman malade et qui était souvent hospitalisée, avec un papa souvent absent. Um, et quand j'étais enfant, en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je parlais aux oiseaux, en fait. J'allais uh, siffler avec les beaux et j'imaginais qu'ils me répondaient. Et, et en fait, c'est de là, de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui a fait qu'à un moment donné, en fait, quand j'ai grandi, et que je suis devenue adulte, tu me dis, mais je veux accompagner les gens. D'accord. Alors, euh, cet accompagnement, euh, c'est ce qui vous a servi de déclic, comme vous le dites à un moment donné. Ouais. En fait, euh, je cherchais ma voix. Euh, je voulais je vraiment apporter un mieux-être aux gens. Et surtout, je ne voulais pas qu'ils passent 20 bon ans en thérapie avant d'aller mieux. Je voulais qu'ils aillent mieux. En fait, et du coup, j'ai été rencontrer une psychothérapeute qui m'a dit c'est quatre ans d'études, 9000 euros de formation. Je me suis dit ah, là, ça va être compliqué. Et c'est là qu'elle m'a orientée en fait vers la sophrologie. Et... et ça a été ma toute première formation en développement personnel pour devenir sophrologue en fait. Et après, tout s'est enchaîné par des rencontres de personnes formées au coaching où je me suis dit ouais, ça a l'air vraiment gênant, il me manque des outils. Et en fait, où j'ai continué à me former au fur et à mesure donc, ça, c'était depuis 2009, en fait, où j'ai enchaîné les formations. Je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à accompagner les personnes. Et après, j'ai créé des ateliers de développement personnel sur la confiance en soi, la gestion des émotions. Et ensuite, j'ai développé les formations. Justement, vous avez développé le super pouvoir. Et là, ça m'intéresse vraiment. De quoi s'agit-il, Sarah Alors, le super pouvoir, c'est plusieurs techniques. En fait, il y a plus, euh, on peut dire, module d'accompagnement. Et j'ai été formée aux compétences nature et intelligence multiples. Et j'ai trouvé tout ça extraordinaire parce que, en fait, on va travailler sur nos différentes intelligences, nos différentes natures. C'est pas un bilan de compétences ordinaire. On va vous dire, vous avez telle capacité, telle capacité, telle capacité. Là, on va vous dire aussi, mais avec quoi c'est lié. Et en fait, on en ressort des listes de tâches et de méthodes vraiment en adéquation avec qui on est et ce qu'on vibre. Donc, en fait, c'est un outil d'alignement humain. Et de ce bilan de compétences-là, donc ça en des listes de tâches, de métiers vraiment alignés, et ça en ressort aussi euh, vraiment des outils aussi pour le quotidien. Par exemple, l'autre soir, j'étais fatiguée, je me suis dit « Ok, quelles intelligences j'ai pas assez nourries Quelles intelligences j'ai trop nourries ?» Et du coup, j'ai été nourrie une intelligence pas assez nourrie, et paf J'ai eu un regain d'énergie. Parce que quand on fait d'un métier et des activités qui sont vraiment liés, on est plein d'énergie, on se sent bien. Et de là, je me suis dit, ok, bon, c'est de connaître ça, mais en fait, il y a quand même des blocages qui nous empêchent de vraiment euh, faire un métier aligné et puis vivre, en fait, une euh, vie alignée. Donc du coup, là, j'ai développé des outils euh, pour aller euh, bah, faire sauter les, les blocages, les et les peurs, et travailler aussi sur le transgénérationnel, c'est ce qu'on a. Enregistré et hérité de la famille. Et dans Super Pouvoir, on va aller aussi explorer le pourquoi, le pourquoi profond, le fait des choses, et les valeurs, les talents, et bien sûr, donc, ces bah, pouvoirs, en fait, hein, pour pouvoir mieux se connaître et, et, et vraiment s'animer. Et ce qui est intéressant et super important pour moi aussi, c'est que du coup, dans chacune des formations que je fais, j'y mêle la spiritualité. Et en fait, ce super pouvoir, il va aussi aider à trouver sa propre technique d'ancrage. Parce que quand on va dans l'énergie, on peut partout, ancrer crée vous à la terre, on crée à la terre. Et on voit que pour certaines personnes, c'est facile, ça ne fonctionne pas suffisamment. Et en fait, quand on va vraiment travailler sur ce super pouvoir, on va réussir à trouver sa propre technique d'ancrage, sa propre technique euh, pour se connecter à son intuition. Et, et là, du coup, ben, ça va beaucoup mieux. Donc euh, du coup, c'est des, des accompagnements de groupe. Avec huit personnes euh, pour chaque session. Et j'en prends pas plus, justement, pour pouvoir les bannir de manière aussi individuelle et pas que collective. On a du collectif, je les accompagne aussi de manière individuelle. Et donc, ça va nous aider aussi pour ceux qui ont une entreprise ou qui veulent développer leur entreprise euh, bah, à aligner vraiment leur trame, leur, euh, leur offre euh, qui soit complètement alignée. À... Quand vous parlez de créer une entreprise, c'est quelle que soit l'entreprise, ce n'est pas forcément une entreprise dans le domaine du bien-être. Voilà, c'est ça. Peu importe Alors. que le secteur d'activité, mon super pouvoir à moi, je, enfin, on en a plusieurs, et euh, l'un de mes super pouvoirs, c'est d'amplifier en fait, les capacités énergétiques des gens. Et l'autre, c'est de trouver, euh, trouver en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir autonomiser euh, ses revenus et vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Je suis en train de coacher une personne en ce moment. Et cette personne, euh, je lui ai fait un bilan de compétences, etc. Et en fait, elle voulait euh, quitter son travail actuel, qui ne lui plaît pas, pour euh, pouvoir s'installer et faire des séances de sophone individuelle. Et je lui ai dit, mais dans ton bilan de compétences, qu'on aussi, en fait, l'administrice, la c'est celle qui donne des enseignements. Puis ça veut dire que tu as aussi besoin de donner des enseignements. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très, très doué sur les réseaux sociaux, sur le graphisme, etc. Je lui dis, mais pourquoi tu ne lancerais pas en fait quelque chose qui est capacité, par exemple, d'aider les gens à développer leurs réseaux sociaux Et en parallèle de ça, tu fais tes séances pour accompagner les gens individuellement. Et vu que son rêve, c'est de voyager et d'être libre ben, financièrement, du coup, ben, c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Donc du coup, je la coach en nom par rapport à ça. Et on a réussi à définir toute sa trame et de savoir qui est aligné avec elle, avec ces outils-là. Créer un centre de formation, c'est ça Oui. D'accord. Donc, ce centre de formation propose une formation, entre autres, on va en parler au super pouvoir, euh, comment se déroule la formation Quelle est la durée Comment ça se passe à distance, en présentiel Le tarif peut-être, le contenu pédagogique et les supports pédagogiques. Ouais. Alors, on utilise la plateforme de formation en ligne qui, sur laquelle sont des, en fait, hein, toutes les vidéos, les audios, les livrets. Donc, il y a des choses que les personnes font en, en autonomie chez eux. Et puis, sinon, on a rendez-vous tous les jeudis soirs pour euh, faire deux heures euh, de visio ensemble. Et je les accompagne, justement, avec des exercices pour euh, expliquer tout à l'heure, pour trouver leur pourquoi, leur valeur, pour les débloquer et pour euh, faire euh, avancer sur, sur leur... Euh, fait vraiment vibrer, en fait. Et donc, là c'est sur trois mois. Et ils peuvent regarder aussi les replays, même si je conseille vraiment d'assister euh, aux pense parce que c'est là que je vais pouvoir individualiser encore plus euh, leur parcours. Les c'est les visios avec votre petit groupe de 8 élèves, c'est ça Ça, oui. Simultanément. D'accord. Le tarif Oui. La formation-là, elle est à 1990 euros. 1990 euros, ça dure donc trois mois. C'est ça? Voilà. Et ce qui est bien, c'est le fait de proposer cette formation en ligne, c'est que les gens n'ont pas de frais de déplacement, pas de frais d'hébergement. Ils peuvent être n'importe où en France ou même en francophonie. Ils suivent donc cette formation. Euh, donc des visio tous les jeudis soirs, c'est ça? Visio de deux heures. Quelles sont les autres formations dispensées par votre centre? Alors, euh, j'ai développé des formations psychologie, coaching, euh, devenir énergéticien, psychoénergie. Donc, euh, c'est des formations. Alors, les formations, c'est vraiment pour devenir euh, accompagnant dans le bien-être. Et, et, et c'est pareil, elles sont dispensées aussi en, euh, en autonomie et aussi en vidéo. En fait ce qu'on a des vidéos régulièrement. Une chaîne YouTube, je crois, ou sur votre chaîne oui, alors j'en ai deux. <rire> ah, vous en avez deux. D'accord. J'ai uh, la chaîne YouTube univers qui est pour tout ce qui concerne de, de formation, sophrologie, coaching, méditation, etc. Et puis, il y a Sam Multipotentiel, qui, elle, est poussée sur les cours de yoga que j'offre que aussi euh, sur cette chaîne. Et ce bah, qu'on vient faire là, en fait, le super pour Site Internet Univers D'être tout attaché, on est discute bien entendu, Sarah Cabero, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines interviews. Sarah, merci beaucoup. À bientôt.